Ali, envolée Tu veux jouer la comédie Je te trouve un engagement Hélas, tu manques tellement de talent Qu'on te congédie Pourtant, dans notre intimité, sans te mettre du phare au joues Il est certain que tu la joues avec combien d'autorité tu te mets le de pantomime on critique tes gestes lourds et malgré tes yeux de velours ton succès est infime infime cependant je m'étonne car ta frimousse est si variable que le bon dieu comme le diable n'en déchiffrerait pas le cas renonce toujours au théâtre Contente-toi de ta maison, où je suis en toute saison, public gobeur, foule, idolâtre.